Bienvenue à l'atelier Répertoire pédago-numérique pour dynamiser euh, la classe de français. Alors, ben, bonjour tout le monde, Sonia Blouin, conseillère pédagogique au Service national du domaine des langues. Euh, pour ma part, je suis spécialisée en français au secondaire puis en formation à distance. C'est un réel plaisir de vous présenter aujourd'hui le Répertoire pédago-numérique euh, qui a été réalisé par l'ensemble de notre belle équipe au domaine des langues, dont euh, quelques-uns de nos collègues sont avec nous aujourd'hui. Bonjour, moi c'est Julie Noël. Moi aussi je suis conseillère pédagogique au service du domaine des langues, mais moi j'interviens au primaire. Alors, bienvenue. L'atelier ben, va se dérouler en quatre temps. Alors, euh, dans la découverte du répertoire, l'exploration d'une variété d'outils puis de ressources associées ici pour faciliter le développement de la compétence numérique des élèves dans la classe de français. Nous allons prendre un moment ensemble lors de l'introduction. Voici. Alors, pour préciser l'intention de notre rencontre en survolant ben, les dimensions de la compétence numérique. On vous présentera aussi nos sites et surtout la façon d'utiliser le répertoire pour qu'ils deviennent une valeur ajoutée à l'enseignement. Mais avant tout, hein, Julie, question de briser la glace, puis si de davantage davantage, ben, euh, on vous invite dès maintenant à cliquer sur le lien ou à numériser le code QR à l'aide de votre appareil mobile pour répondre à deux questions. Alors, on a vraiment euh, quand même des gens euh... De, de tous les ordres là, qui sont euh, représentés, euh, ben, il y en a pour tous les goûts dans le répertoire. Euh, je vais passer à la seconde question. Alors, il y a des gens qui nous disent découvrir des nouveaux outils, trouver des idées d'intention pédagogique en lien avec le français, développer les compétences, la compétence numérique. Toutes ces options, parce qu'on veut aussi avoir des ressources pédago-numériques clés en main à partager là, dans nos euh, milieux. Alors, voici euh, nos intentions euh, pour cet atelier. Fait que, euh, nous, on veut vous partager euh, notre vision euh, de l'utilisation des ressources numériques en classe de français vraiment dans un esprit d'interrelation des compétences euh, disciplinaires et de la compétence numérique. On veut faciliter la sélection et l'utilisation des outils numériques en tenant compte de l'intention pédagogique afin de développer la compétence numérique des élèves, puis euh, faire découvrir des ressources pédagogiques numériques clés en main à, dans le fond, euh, à adapter là, euh, à vos milieux et à partager avec euh, vos enseignants. Dans le cadre de, de cet atelier, on va mettre le focus sur les dimensions suivantes. Euh, exploiter le numérique pour l'apprentissage et développer et mobiliser ses habiletés technologiques. Sachez que dans plusieurs de nos projets, ceux qui ont été déposés depuis 2019 sur nos sites, les dimensions travaillées dans le cadre de la compétence numérique sont vraiment tout le temps identifiées au début de DSI. C'est rare d'ailleurs qu'une seule dimension ne soit travaillée. Euh, il y a même des projets là, qui euh, proposent déjà six dimensions de la compétence numérique. Euh, vous pourrez vraiment prendre connaissance en accédant à ces projets-là clés en main lors de l'activité d'exploration. Il y en aura une qui sera guidée et une qui sera plus libre. Alors, on dit euh, une pierre, euh, six coups. Notre équipe a trois ressources, euh, dont deux sites et le fameux répertoire pédago numérique qui va faire l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Le répertoire, c'est vraiment une porte d'entrée par outil qui permet de constater que plusieurs intentions sont possibles là, avec un seul outil. Alors, si vous regardez à gauche, il y a le site euh, du domaine des langues. On retrouve principalement des ressources éducatives numériques développées pour la classe. Euh, elles ne sont pas nécessairement expérimentées là, dans les milieux. Vous trouvez, mais il y en a qui le sont. Vous retrouverez également des ressources pour le développement professionnel. C'est là qu'on dépose, entre autres, nos webinaires, des infographies, que, qui peut être utilisé dans les milieux, et nos fameux bulletins pédago-numériques. Quand on regarde à droite, c'est notre site Réseau pédago-numérique. Alors, on retrouve principalement des situations d'apprentissage et d'évaluation qui ont été euh, co-développées avec des équipes sur le terrain. Alors, on va avoir travaillé avec des CP disciplinaires, CP euh, récits, enseignants, chercheurs, bibliothécaires, les enseignants naturellement, les élèves. Et les SAE ont été testés, moi j'aime ça dire, ils ont été testés sur des humains. Et euh, l'équipe de collaboration a ajusté les, les, euh, la documentation aux besoins. Au centre, c'est là qu'on retrouve notre fameux répertoire pédago-numérique qui propose des outils que nous, on a jugés euh, pertinents dû à leur versatilité pour valoriser l'utilisation du numérique dans l'enseignement du français. La pro plateforme, propose des pistes pédagogiques dont des fiches qui répertorient euh, des ressources qui sont issues soit du site du domaine des langues, soit du réseau pédago numérique. Lors de votre exploration, vous pourrez découvrir des projets clés en main en lien avec plusieurs outils. Lorsque vous allez euh, naviguer sur le répertoire, bien, vous allez vous retrouver euh, sur nos deux sites. Mais vraiment, l'objet d'exploration aujourd'hui, c'est vraiment euh, la lunette émise. C'est pour ça qu'on a mis notre loup sur le répertoire pédago-numérique. Alors, euh, maintenant qu'on a piqué votre curiosité, euh, prenons un moment pour euh, survoler les principales caractéristiques du répertoire puisque les outils qui sont répertoriés ont pour euh, principale utilité de servir dans toutes euh, nos intentions pédagogiques. Alors, ce deuxième temps de l'atelier va vous donner la chance euh, d'aborder les fonctionnalités du répertoire puis la façon d'accéder aux nombreuses ressources qui ont été co-créées par notre équipe au domaine des langues. Voici les critères dont s'est doté le domaine des langues pour effectuer une sélection, je voudrais, assez rigoureuse, des outils qui constituent le répertoire. Alors, en premier lieu, on a privilégié les versions francophones, puis conservé seulement les outils en anglais qui n'ont pas encore d'équivalent à la condition, bien entendu, qui permettant de soutenir des compétences à lire, à écrire, puis à communiquer. Tous les outils sélectionnés offrent une diversité d'options en ce qui concerne la version de base gratuite. Puis un point non négligeable, bien les outils répertoriés sont faciles d'appropriation. On a aussi eu le souci de minimiser les outils en ligne qui nécessitent une création de compte. Effectivement, euh, Sonia, car c'est vraiment un élément majeur à considérer. Je pense aux classes là, les, tout, de, les plus petits, euh, aux primaires, on essaie là, de ne pas avoir à créer des comptes avec euh, les élèves. À partir de cette page-ci, je vais ouvrir euh, le répertoire pour vous présenter euh, quelques informations. On vient de vous dire qu'on avait euh, eu le souci euh, d'intégrer de, des pistes pédagogiques. Alors, euh, ce que je vais faire, c'est que euh, là, on voit des outils. Je vais les mettre en surbrillance. Alors, euh, avec la DigiDoc, euh, la DigiDoc ça permet l'écriture collaborative, la rétroaction immédiate ou différée des pairs et de la personne enseignante. La personne enseignante peut utiliser la messagerie pour motiver, aider et superviser le travail d'équipe. Il est possible de visualiser le processus d'écriture de l'élève et de déceler ses difficultés effectuées pour effectuer vraiment une rétroaction qui va être judicieuse. Les documents qui sont collaboratifs sont téléchargeables pour qu'on puisse garder des traces des écrits des élèves. En le fond, le Diloc, euh, c'est un Etherpad. Et euh, pour ceux qui ont connu euh, le e pad ici, c'est comme la nouvelle version là, qu qui nous permet de travailler euh, l'écriture de façon collaborative. Dans le fond, nous, on a mis la lunette euh, sur des intentions qui pourraient être travaillées. Euh, je vais revenir au départ du euh, fameux répertoire. Vous allez retrouver une trentaine de euh, logos, ce logo-ci, qu'on dit euh, le logo Pédago numérique, qui va pointer vers des fiches euh, génériques qui vont répertorier plusieurs projets qui sont liés à un outil spécifique. Alors si je regarde ici, on est l'outil 360 cours, je vois qu'il y a une ressource, euh, alors je peux associer la fiche. J'ai l'hyperlien qui m'amène vers l'outil en question que je pourrais utiliser. Je reviens à la, à la fiche. Présentement, je vois qu'il n'y a rien qui a été déposé pour le primaire et il y a un seul projet pour le secondaire et la formation générale aux adultes au niveau de l'atelier d'écriture poétique. En bas, on voit qu'il y a un tutoriel et on dit que nos fiches pédagogiques les pédagogues numériques, dans le fond, sont évolutifs. Éventuellement, peut-être qu'il pourra avoir quelque chose pour le primaire. Fait il y a des fiches qui peuvent avoir cinq, six projets là, dans chacune des colonnes. Euh, je reviens à nouveau à l'outil. Vous allez voir un autre picto. Je vois à will. si je l'ouvre ici. On se retrouve ici euh, sur euh, une activité express qui est prête à être distribuée aux élèves. Et euh, finalement, vous allez retrouver une autre forme de Lego. Euh, Celui-ci amène vers d'autres sites Internet. Mais ce que je trouve, euh, on a... Oups, je descends. Je m'en vais. Euh... Alors ici, Google Site, on voit que ça amène vers... Euh, YouTube. Alors, ici, on se retrouve sur une chaîne YouTube où il y a plusieurs tutoriels pour la prise en main du Google Site. Ça a été fait par euh, la gang du récit euh, de Marguerite Bourgeois. Alors, euh, le Google Site, c'est vraiment un excellent moyen pour faire écrire les élèves dans un contexte authentique. Donc, la liste des tutoriels permet là, la prise en main. Et si, éventuellement, il y a un projet, bien là, on se retrouvera avec une fiche. Mais en attendant, au moins, euh, la, la, la liste, euh, on peut pointer là, sur la liste euh, des, des tutoriels. Comme il y a plusieurs outils numériques qui permettent de soutenir bien, le plaisir d'apprendre, on a pensé, les moi, à une façon ludique de vous faire découvrir bien, le répertoire. Alors, euh, quoi de mieux qu'un jeu questionnaire qui a été réalisé ici avec l'outil de création de contenu interactif, euh, L'Uni Éducation pour faciliter votre appropriation. Alors, vous pouvez, euh, tout le monde, à l'instant, y accéder en cliquant sur le logo ou en numérisant le code QR pour le remplir à partir de votre tablette numérique ou bien de votre cellulaire. Alors, pour assurer la pérennité du jeu, on l'a déposé sur Campus Récit. Alors, euh, lors de votre première visite euh, sur cette page-là, alors il est important, si vous voyez un bandeau gris qui apparaît en bas de votre écran, bien, de cliquer sur « Continuer » alors pour pouvoir réaliser euh, le jeu questionnaire. Vous avez ah, euh, a... le bouton « Vérifier <rire> », oui, en bas à gauche. Hein? C'est ça, <rire> Alors, il mais présentement, Internet, moi, ça avait déjà été accepté. <rire> C'est ça, oui. Euh, le bouton « Vérifier » en bas à gauche on va vous permettre d'obtenir de la rétroaction tout au long du jeu. Euh, puis, vous aurez aussi besoin d'ouvrir le répertoire pour répondre aux questions. Euh, Julie, ben là, je te laisse la, la parole pour que tu puisses montrer où trouver le lien euh, du répertoire. Ben oui, tout à fait. Alors, dans le fond, vous avez ici le lien pour aller vers le jeu questionnaire. Et sur cette même diapositive, vous avez le lien qui permet d'ouvrir le répertoire. Alors, pour euh, répondre aux différentes questions, bien, on vous invite à basculer entre les deux onglets pour consulter. Dans le fond, c'est un prétexte, hein, c'est une activité de découverte. Au lieu de vous montrer toutes les fonctions, bien, on vous laisse les découvrir par ce jeu questionnaire. Alors, euh, merci pour euh, votre participation. Comme vous l'avez constaté, bien, lors du questionnaire, il y a plusieurs façons hein, de rechercher euh, de l'information sur le répertoire. Alors, euh, vous avez pu chercher par catégorie, vous avez pu faire une recherche par niveau, par technologie, par ressources, par mots clés même. Alors, comme euh, vous l'avez sans doute constaté, lors de la démonstration euh, de Julie, il faut sélectionner son choix, puis cliquer par la suite sur la zone grise hein, pour que le répertoire génère les possibilités. Puis le jeu d'association euh, du questionnaire ben, vous a aussi permis de vous familiariser ben, avec euh, les pictogrammes de la légende. On a tenu en fait euh, toute l'équipe à ce que votre expérience utilisateur soit la plus simple et efficace possible. Pour faire le parallèle avec euh, la discipline du français, ben, euh, que le jeu questionnaire soit conçu par l'enseignant ou euh, par l'élève, ben, il permet l'activation de connaissances, l'évaluation, l'auto-évaluation, le réinvestissement, puis euh, la rétroaction immédiate qui a été intégré au questionnaire, mais ça facilite aussi la remédiation tout en engageant l'élève. Et, et comme le mentionnait euh, Julie, il est euh, accessible sur Campus Récit. Si vous voulez aussi en savoir davantage sur euh, le, le questionnaire, alors il y a une belle auto-formation sur Campus Récit euh, qui existe. Alors, une auto-formation sur le questionnaire interactif. De même que la formation euh, du domaine des langues, acquisition de connaissances que Laurent a, a beaucoup contribué. Euh, je reste sur le questionnaire. Euh, un outil, ça peut répondre à plusieurs intentions pédagogiques. Par exemple, vous pourrez faire une recherche, euh, en lien avec la compétence, avec le mot écrire, lire, communiquer, apprécier. Moi, je vais utiliser l'exemple. Vous voyez ici, on peut écrire. Je vais écrire le mot écrire. Euh, et là, euh, dans le fond, il y a des applications qui apparaissent. Je vais choisir une application. Euh, je vais aller dans le, le, le Google Présentation où je vois une fiche pédago-numérique. Alors, j'ouvre la fiche pédago-numérique. Et là, vous voyez que c'est beaucoup plus, plus complète euh, section du primaire, section secondaire et formation générale des adultes. Et Ben oui, je suis tentée, si hein, je m'excuse, Sonia, je vais ouvrir un projet du primaire. Considérer le numérique comme une valeur ajoutée au service du lecteur. Alors, ça nous amène ici sur le site Réseau Pédago Numérique. Sur le site Réseau Pédago Numérique, vous allez retrouver la majorité du temps une vidéo pas très longue. Euh, de, là, ici, c'est une enseignante qui euh, parle des effets positifs du numérique euh, dans sa classe. Sous la vidéo, vous allez retrouver soit une euh, fiche d'activité ou dans ce cas-ci, c'est un guide d'introduction parce que c'était un très gros projet. Les projets sont souvent numérotés, pas celui-ci, parce que l'écriture, elle, elle se fait de façon itérative. Alors, ça nous amène vers d'autres liens vers le projet et c'est en bas qu'on retrouve, entre autres, un guide de pilotage. Je vais ouvrir le guide de pilotage et dans le guide de pilotage, vous allez avoir au début du guide les intentions euh, pour ce guide-ci. Et vous allez retrouver les trois temps de l'enseignement, la préparation, ce que l'enseignant a à faire. Au niveau de la réalisation, ici, il y a deux pages de réalisation, des hyperliens vers de la documentation et la phase d'intégration. Euh, tous nos essais vraiment, sont faits sous euh, le main, ce même format-là, ce euh, qui nous permet d'avoir en aide-mémoire. Dans le fond, euh, ici, on a le modèle d'une fiche qui a été faite avec euh, l'application euh, Géniali. Il ne faut pas oublier que si on ne connaît pas l'outil, bien... On a essayé là, de trouver des tutoriels, soit que notre équipe avait fait, ou même des gens, là, euh, des récits euh, de, des différents centres de services scolaires, là, pointés vers d'autres ressources, parce que vous en faites des vraiment des excellents. Ça, c'est vraiment dans notre présentation un résumé, parce que vous allez retrouver ces trois temps-là, avec notre, notre, notre lumière pour la préparation, le casse-tête pour la réalisation, l'engrenage pour l'intégration, vous allez les retrouver dans nos activités express et dans nos essais. Alors, on est maintenant rendu au cœur de notre atelier pour vous permettre d'explorer les ressources que contient le répertoire. Alors, comme l'atelier porte sur un répertoire qui est composé d'une variété d'outils, on s'est dit que c'était le moment idéal pour intégrer certains d'entre eux euh, à notre animation. Alors, c'est l'outil en ligne DigiSTEP de la plateforme gratuite et francophone, la digitale, qui a permis d'organiser puis de présenter les tâches de cet atelier. Alors, justement, en sélectionnant le lien à activité. Bien, vous serez dirigé vers un parcours interactif intéressant à découvrir pour une, une éventuelle euh, utilisation. Alors, Julie, euh, tu ouvres la Digitep. Merci. Ça sera important de cliquer là, sur euh, lire la suite. Puis euh, moi, j'ai goût de faire le parallèle qu'au primaire, c'est vraiment quelque chose qu'on a l'habitude de faire, euh, aussi au préscolaire, d'afficher les fameuses étapes d'une activité pour le groupe. Alors, des fois, on le fait pour le groupe. Mais je vois vraiment aussi une belle possibilité. Puis je pense qu'il y a des gens de l'adaptation scolaire qui sont avec nous euh, cet après-midi au niveau de la différenciation pédagogique. Parce qu'on pourrait très bien créer un DigiSTEP, euh, faire la liste des étapes euh, pour des élèves qui auraient des besoins euh, particuliers. Euh, et, et ça va avoir un effet sécurisant là, pour l'élève. Ce n'est pas très, très long là, à réaliser. Euh, et en plus, ben moi, je trouve que c'est un excellent moyen vraiment de rejoindre nos apprenants, euh, qu'on soit en présence ou à distance, ou bien on serait même en, en format hybride. Là. Nous, on l'a vécu là, à la journée euh, du numérique. Fait qu'on avait des gens à distance, mais on avait aussi en présence avec nous. Ici, ben, on, on se retrouve euh, dans le fond euh, dans des pratiques pédagogiques qui sont vraiment en phase de préparation. C'est les mêmes tuiles qu'on retrouve sur Réseau Pédago numérique, ceux qui ont déjà été visités, notre site Réseau Pédago numérique. Nous, on a proposé des outils qui étaient euh, en fonction des SAI qui étaient disponibles euh, dans, de, dans, nos, dans le fond, qui euh, étaient disponibles sur nos sites. Alors ici, on a Padlet euh, tablette que vous devez connaître, et mais là, vous allez les voir dans des contextes de projet, dans des contextes d'SAI euh, qui ont été euh, développés pour le français. Les tuiles, présentement, ne sont pas cliquables et puis les hyperliens non plus là, du palette de Google parce qu'on veut vraiment que vous faites la recherche à partir du répertoire. C'est vraiment comme euh, ben, euh, donner le prétexte, d'aller fouiller sur le répertoire. Alors ça, c'est des choix au niveau de la préparation. On a les choix au niveau de la réalisation. On a la GDoc, on a le Book Creator euh, et au niveau de l'intégration, on a mis Flip, l'ancien Flipgrid, Audacity. Et euh, le Google formulaire, on parlait tantôt là, de, de questionnaire, bien ça, c'en est une autre façon de faire. Euh, je vais revenir à la diapositive des consignes, parce que vous aurez, à partir de la diapo 17, cliquer pour ouvrir la DigiSTEP. Euh, puis c'est sûr que euh, ça nécessite la navigation entre plusieurs onglets. Alors, je réouvre encore, j'ai 20 pages maintenant de verre. Alors, euh, ma première tâche, on aura un, un, un, 20 minutes, on a dit, on choisit un outil parmi les sept qui sont proposés au diapo 19, 20 et 21. C'est vraiment dans la présentation, ça nous amène directement au diapositive. Alors, moi, je vais choisir dans la phase réalisation, Book Creator. Ben, je voudrais découvrir des projets. Je reviens à la 17. Il me dit ouvrir le répertoire. J'ai l'hyperlien du répertoire. Et euh, comme j'ai choisi Book Creator, je vais venir ici dans la zone de commentaires. Je vais venir écrire et c'est important qu'on recherche des outils. Euh, c'est une limitation de, cette, euh, de, de ce Google Data-là. Il faut qu'on écrive en majuscule le nom de l'application qu'on recherche. C'est important que vous transmettiez cette information-là aux enseignants. Je reviens à la du step j'ai trouvé mon outil. Euh, maintenant, j'aurai à explorer la fiche. Alors, la fiche, elle est vraiment sur le côté ici. Je ne vais pas le faire avec vous parce que et ce sera à vous de, de faire cette exploration-là. Mais prenez le temps euh, de, de lire vraiment là, euh, les différents projets. Euh, suite à ça, bien, on vous invite à choisir un second outil. Euh, toujours au diapo 19-20-21, rechercher puis euh, explorer cette fiche pédago-numérique-là. Alors, on va vous laisser un petit euh, 20 minutes pour ça. On va faire ensuite un, un bref retour pour euh, vous lancer dans la prochaine, ensuite, activité. Euh, je vais laisser euh, la du step zero, parce que ça permet aussi, peut-être, selon euh, vos écrans, d'avoir les consignes, là, mais je vous invite vraiment à partir de la diapo 17 pour la DigiSTEP et, et également euh, pour euh, le répertoire de pédagogues numérique euh, J'ai une question bien. par rapport à votre répertoire. Quand on est dans le répertoire, euh, il y a les niveaux qui sont disponibles pour euh, filtrer. Puis, mm -hmm. euh, quand on va voir, euh, au primaire, il y a dans le fond 18 tâches de disponibles, secondaire et adulte 5, mais il y a un total de 101. Euh, Qu'est-ce qui explique tu sais, cette. Dans le fond, c'est qu'il y en a 101 que c'est bon et primaire et secondaire, là, tous. C'est mm -hmm. un outil qui est bon pour tout. Puis les 18, c'est que c'est spécifiquement pour le primaire. Exact. Pour cette exact. -là. OK. Vous avez fait euh, soit, soit les deux, soit primaire, soit secondaire, c'est bien ça. Exact. OK. C'est des, des, si. euh, pas nécessairement l'outil, mais c'est vraiment parce qu'il y a une tâche d'associer à ce, à ce niveau scolaire-là. Exactement, c'est plus ça. ça c'est as je... mmh. mmh. fini ta recherche aussi. Pardon? Tu as fini ta recherche aussi, par la suite, avec euh, la sorte de ressources, la technologie. Et là, évidemment, ça va se le tout. Si mmh. on peut jumeler plusieurs, là, on peut comme, appuyer sur tous. C'est vrai que ça fait 101, ça fait quand même beaucoup. Mais je pourrais très bien dire, ben, moi, je cherche dans ma catégorie euh, un jeu questionnaire. Bien là, ma recherche, elle va être moins grosse, non? Oui, oui, ouais, je comprends pas très bien. À en fait, le niveau, moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que ça ciblait l'outil ou ça cible une activité disponible? T'sais? Parce qu'il y a quand même une distinction entre les deux. Là. Euh, oui, mm. c'est ben, vraiment plus euh, au niveau de ce qui était disponible. OK. Super. Merci. De rien. Euh, c'est pas parfait, hein, comme.. Euh comme outil, il y a toute une logistique, une arrière scène qu'on ne vous a pas montré. Euh, derrière, il a fallu faire des choix là, en équipe euh, et ça sera éventuellement aussi bonifié là, au fur et à mesure. Bonne, je te laisse la parole pour la suite. C'est que c'est maintenant le temps de découvrir d'autres ressources, c'est ça? Alors bien que vous pourrez réinvestir dans votre milieu. Alors on vous laisse. Euh, une vingtaine de minutes pour explorer librement cette fois-ci euh, les ressources pédagogiques du répertoire pour relever un projet coup de cœur puis le partager dans le mur collaboratif DigiPad dont le lien se trouve à la tâche 2 du parcours. Bonne exploration. Vous avez fait des belles découvertes, que vous avez des coups de cœur. Dans le clavardage, tantôt j'ai vu une personne qui posait la question, est-ce qu'il existe un répertoire qui est pour toutes les disciplines, non malheureusement. Euh, mais je sais qu'entre autres l'équipe de mathématiques là, euh, trouvait l'outil vraiment euh, intéressant. Il euh, y a quelqu'un qui nous dit que c'est un coup de cœur le répertoire en tant que tel, étant donné qu'il est plus euh, linéaire, plus cartésien. Euh, D'ailleurs, ça a été tout un défi parce que, quand on est en l'interrelation de nos compétences en français, euh, on n'est pas habitué de penser euh, en termes euh, plus mathématiques parce que c'est un fichier Excel qui est derrière tout ça. Euh, D'où l'importance d'avoir bien choisi là, euh, différents euh, outils euh, qui nous permettent de choisir par catégorie. Il n'y a jamais rien de parfait, il faut faire des choix. Quelqu'un qui dit ah, « C'est vraiment intéressant, vidéo en euh, pour l'intention d'écoute, euh, questionner pendant l'écoute à vraiment des moments précis, tout à fait. Euh, » D'autres personnes qui disent euh, « Ah oui, il euh, y, y a un bout de génialité qui a été fait là, là, au niveau de l'appropriation euh, des outils au niveau de Bibius. Euh, alors, il y a plein de, de petits, euh, de, entre autres, des rallies là, qui peuvent être partagées aux enseignants. La puce à l'oreille, moi aussi j'adore, et pour euh, faire l'écoute, pour ensuite euh, euh, inviter les élèves à développer des balados. Il y a un projet euh, d'ailleurs qui a été fait à partir là, de la puce à l'oreille. Travailler euh, l'appréciation à l'aide de Fruit Grid, euh, la banque de dépannage en français, euh, Book Creator, où on retrouve des ressources avec des intentions. On a des exemples d'élèves. On a des exemples d'enseignants avec des productions attendues. Alors, ça, ça, ça a été apprécié. Euh, EdPuzzle, avec des questions de compréhension qui sont intégrées. Euh, moi, je vous avais partagé une lecture interactive parce que cet album-là, il n'y a pas de place chez nous. On se retrouvait entre autres sur la plateforme Bibius. Euh, Mon côté, c'est mis d'avant la visite virtuelle de Mingan. Lieu d'inspiration d'Auteur Jean-Bésy, promener les élèves à lire autrement, lire en multimodalité. Ma storybook, quelqu'un qui a dit créer un livre d'histoire avec les élèves. Oui, tout à fait. Je vous dirais qu'est-ce qu'on qu sait. Là? Je ne pas, ma collègue Annie qui est avec nous. Euh, au niveau de la programmation, là, ça va être bonifié. Là. D'ailleurs, on va être plusieurs récits nationaux la présenter dans un même bloc, là, à la COPS. Alors, on va bonifier là, cette section-là. Ce n'est pas qu'il n'y a pas des choses qui ont été développées, mais on n'a pas eu le temps de déposer nécessairement l'outil euh, sur le répertoire. On l'a mentionné tantôt, hein, il est en constante évolution. Exact. Puis euh, d'ailleurs, on va revenir euh, à notre présentation pour euh, boucler la boucle. Oui, la conclusion de notre atelier. Donc, on va revenir ensemble sur nos intentions. Toutes ces options, euh, pas mal de monde avait choisi ça. Puis, on le voit là, dans vos euh, découvertes et dans vos euh, coups de cœur. On a une question pour vous. Quel transfert possible dans votre milieu à titre de conseiller récit? Euh, Est-ce que vous allez euh, partager euh, la ressource euh, avec vos enseignants? Est-ce que vous voyez, euh, ça comment vous voyez euh, ce transfert-là possible dans vos milieux? Oui, Robert mais En fait, euh, moi je suis récit, mais je suis aussi un euh, CP École, fait qu il, y a, il y a cinq écoles là, que je vois régulièrement et je vois clairement euh, une façon simple de répondre à des questions de certains enseignants dans le sens où euh, tu es au primaire, tu veux faire une activité, tu veux utiliser le numérique, mais tu t'aimerais ça intégrer, tu veux utiliser le numérique, mais dans le cadre du français, bien, je vois facilement comment on peut utiliser ce répertoire-là pour dire OK, qu'est-ce que tu as envie de faire et non pas de dire Hey, Aujourd'hui, j'aimerais utiliser Slide, ce qui n'est pas mm -hmm. nécessairement une bonne porte d'entrée. Aujourd'hui, tu veux travailler quoi en français? Bien là, avec le répertoire, on peut venir cibler. Par ça, on va voir est-ce que Slide est le meilleur outil ou il y a un autre outil plus intéressant. Puis, probablement que dans les outils, j'ai évidemment un heure pour le temps d'explorer l'ensemble des outils, mais souvent, mm -hmm. les activités peuvent se faire sur différents outils. C'est probablement transposable d'un outil à l'autre. Je regardais le DigiDoc tantôt que je ne connaissais pas, puis je vois des avantages, mais mettons que tu n'as pas DigiDoc et tu peux le faire sur un Google Doc, il y a moyen de le faire quand même plein de ces activités-là qui étaient associées. Donc, je trouve intéressant de pouvoir cibler des activités qui sont en français dans lesquelles on intègre le numérique. Parce que le numérique, c'est un outil, ce n'est pas une fin en soi. Donc, Exactement. Euh, je vois très bien comment demain matin, je peux m'en servir là, auprès d'enseignants. Donc, euh, le même... beaucoup. Euh, si vous avez peut-être deviné, c'est moi qui est le qui n'aime pas nécessairement le français et qui a un côté plus euh, cartésien, là, mais oui, ça me parlait beaucoup de la façon que tu es Puis on voit hein, cool. que le, le répertoire permet de voir qu'un outil répond à plusieurs intentions pédagogiques pour répondre aux besoins des élèves et des enseignants. Oui, tout et à ça, fait. C'est la même porte d'entrée. Écrire, tu as raison, il peut y avoir une, une, une panoplie d'outils. Dans le fond, c'est quoi ton, ton intention pédagogique? Puis voici des des outils, puis lequel que toi, comme enseignante es confortable, puis là, on trouve un milieu pour que tout le monde trouve son compte. Oui. Puis, tu sais, il y a probablement plusieurs degrés euh, de, de difficulté on pourrait dire, tout dépendamment des activités et des outils. fait que c'est intéressant aussi parce que tu peux te retrouver à, devant un enseignant qui est super à l'aise avec les technos, puis lui, il a besoin plus d'une idée pour l'activité, mais un enseignant qui est à l'aise avec une activité en soi, mais il n'est pas à nécessairement avec l'outil, donc tu peux aller vers un outil qui est peut-être plus simple pour une première activité. Donc, beaucoup de la façon c'est fait, bref. Merci, ça permet de moduler. Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions pour assurer la mise à jour du répertoire, maintenant, bien, on a pensé solliciter votre aide. Alors, vous retrouvez le répertoire sur l'une des pages de notre site du Domaine des langues l'ouvre à l'instant. Alors juste en uh -huh. dessous euh, du répertoire, oui, alors euh, vous avez accès au formulaire qui est intitulé bonification du répertoire. Alors n'hésitez pas à nous partager vos propositions d'outils ou d'applications numériques qui vont être susceptibles d'enrichir euh, ce beau répertoire qui est dédié à vous tous, euh, aux enseignants. Oui, c'est ça, le défi, c'est la mise à jour de tout ça si jamais vous consultez avec vos enseignants puis vous, vous retrouvez que comme... Que je ne sais pas, le lien est, est, est bon, bien, informez-nous. En France, informez c'est pour ça qu'on l'a déposé ce site du domaine des langues, qu'on l'a comme caché en dessous là, pour donner cette information-là aux gens euh, du récit. Et vous voyez un outil qui, qui est génial où vous avez un tutoriel, euh, puis nous, on n'en a pas pour l'outil. Vous pouvez passer par ce formulaire-là pour que nous, on puisse euh, bonifier ce répertoire-là, puis que ça soit utile là, à l'ensemble du Québec. <rire> on a aussi euh, nos séances d'intervention juste à temps, mais déjà le mercredi matin, là, si vous avez des questions, vous avez des, euh, euh, on est là tous les mercredis matin là, de 9h à 11h. Je n'ai pas, c est, c est, ça peut prendre juste un 5 minutes, vous vous connectez, on répond, on peut aller travailler en sous-salle euh, selon nos expertises de chacun. Alors, euh, c'est possible de venir nous voir là, les mercredis matin. On vous remercie euh, de votre présence de votre euh, éventuelle contribution et eh, nous on espère vraiment que le répertoire va vraiment faciliter votre recherche d'outils numériques euh, et euh, que vous allez pouvoir aller euh, utiliser nos belles ressources clés en main là, qui ont été euh, validées avec euh, à milieu. Alors euh, on vous souhaite euh, une belle fin de journée et euh, bien plaisir